Bonjour et bienvenue dans ce Chamiluda 2016, version francophone. Pourquoi version francophone Alors, Chamiluda vient bien entendu de l'espagnol, là où la communauté autour du projet Chamilo est très importante. Nous avons décidé de faire une version francophone pour contenter tous les utilisateurs de plus en plus nombreux de la plateforme de production et de diffusion de contenu e-learning à travers l'Europe et dans nos contrées francophones. Alors, Chamilouda, ce sont quelques journées consacrées à Chamilo, consacrées aux utilisateurs de Chamilo qui organisent des rendez-vous, des expositions, des, des présentations autour de Chamilo LMS sur le thème forcément de l'utilisation de Chamilo LMS. Alors, nous allons recevoir ici dans quelques secondes Nicolas Ducolombier, donc Nicolas Ducolombier est chef de projet au sein du groupe Business qui est fournisseur officiel de la plateforme LMS Chamilo. Je vais donc laisser la place à Nicolas Ducolombier et je vous retrouve bien sûr à la fin de sa présentation. Je vous souhaite une excellente écoute. Donc voilà Nicolas Ducolombier, donc vous êtes euh, chef de projet pour euh, Business et euh, vous allez faire une présentation sur la personnalisation d'un portail Chamilo. Exactement. Euh, bonjour Rudy, je vais donc... Euh... Présenter aujourd'hui la personnalisation de Chamilo dans sa version 1.11, on est sur la page d'accueil de Chamilo, d'un nouveau Chamilo qui vient d'être installé et donc comme on peut voir c'est la présentation par défaut. Donc la première étape de la personnalisation, Donc je rentre comme administrateur pour personnaliser mon installation de Chamilo. C'est au niveau de la, la feuille de style, donc euh, des couleurs principales. Donc, si nous rentrons sur euh, la page d'administration, les paramètres de configuration dans le bloc plateforme. Donc, et euh, nous avons toute une liste d'outils de, euh, de configuration et nous allons sur l'outil feuille de style. Ici, euh, cela nous présente la feuille de style actuelle, donc Chamilo, qui est celle par défaut. Et nous pouvons sélectionner d'autres styles qui sont déjà préenregistrés par défaut dans Chamilo. Donc par exemple, Beach, si on clique sur prévisualiser, cela nous permet de voir de suite un autre style de présentation plus adapté pour des cours d'été. Par exemple, pour une institution qui proposerait spécifiquement des cours d'été et donc mettre en forme. Sinon, on a un style Academica qui est beaucoup plus... Euh, standard donc qui permet principalement le haut mais également les menus qui sont euh, changés ce qui permet d'avoir euh, donc euh, une feuille de style adaptée euh, à ce que l'on recherche et euh, une fois que l'on trouve euh, ce que l'on recherche vous voyez il y en a il y a un grand nombre de possibilités ce qui permet de voir donc encore un autre style assez différent. On fait enregistrer les paramètres, et là, ça reste une la présentation actuelle de mon installation est déjà changée. Ensuite, si on veut aller plus loin, on peut euh, faire un, on peut changer le logo, donc là c'est Chamilo par défaut, donc si je fais changer le logo, on voit là le logo actif, je vais chercher le fichier correspondant. Donc, dans mes images, je le là, et ici, j'ai le logo. Je fais importer le logo, et on va voir que de suite, il vient se mettre ici, et donc s'intégrer, on a de suite une, une installation de Chamilo qui est qui correspond à mon institution. Ensuite, pour aller plus loin sur la feuille de style, on peut la télécharger si on a les compétences pour... Donc ça nous génère un fichier zip ici à télécharger. Qui, euh, ce fichier zip euh, contient un répertoire qui correspond au, euh, au nom de la feuille de style avec à l'intérieur un dossier image un dossier font et un dossier et un fichier euh, default.css. Et donc là moi j'ai préparé j'ai préparé une feuille de style personnalisée et donc je peux l'importer ici dans le, avec l'onglet fichier de la nouvelle feuille de style. Je choisis mon nom donc CSS perso. Et je vais importer et donc j'ai modifié une feuille de style, j'avais le répertoire donc CSS perso avec ses sous-dossiers et quand je, le, je recrée un zip et je peux l'importer, importer le fichier. Donc ça, où j'ai les compétences, je peux faire des modifications, où je demande à un ami de, de m'aider. Donc maintenant, je l'ai importé ici, la feuille de style a bien été ajoutée, comme on peut voir. Et maintenant, cette feuille de style est disponible ici. Voilà, CSS perso, comme je l'avais appelé dans, les, dans la liste des feuilles de style. Je fais enregistrer les paramètres et là, voilà, j'ai une mise en forme qui correspond plus à mes couleurs d'institution. Je peux également faire des modifications sur le fond ici, comme on a vu tout à l'heure, qui étaient de couleurs différentes. Donc ceci, c'est les premières grandes modifications qui peuvent être faites. C'est au niveau de la feuille de style qui permet de gérer les polices de caractères, comme on voit là-haut, les fonds de menu. Ou sur la page d'accueil, on peut voir également que cette mise en forme donc, se voit également ici avec les, le cadre des menus et ainsi de suite. Donc, la seconde page, justement, qui est la seconde partie de la personnalisation, qui est très importante pour les utilisateurs, c'est la page d'accueil, justement. Donc là par défaut, on a ce message-là. Si on retourne sur la page d'administration maintenant, nous pouvons voir donc dans le bloc plateforme, il y a un, une, une entrée configurer la page d'accueil. Donc cette page d'accueil est constituée, comme on a vu tout à l'heure, d'un bloc d'informations. Donc on peut l'éditer ici. C'est un bloc qui montre euh, qui est avec un éditeur HTML standard. Donc on peut mettre euh, bienvenue sur l'apprentissage en ligne de notre institution. Donc peut y intégrer une image facilement donc ça après c'est une mise en page totalement libre donc euh, hop. voilà et il faut bien penser à choisir la langue dans laquelle on veut que ce soit présenté. On peut avoir des présentations différentes suivant la langue. Par exemple, on pourrait avoir une image avec du, un texte ou une vidéo et donc l'adapter à chaque langue de la plateforme. Une fois que c'est fait, on voit l'aperçu ici. Et si on retourne sur la page d'accueil, on voit de suite le bloc de page d'accueil avec les informations principales. L'autre partie de la configuration, je reviens donc sur la configuration de la page d'accueil, avec le... si on souhaite rajouter des liens dans le menu ici en haut, ou des pages spécifiques, qui ne sont pas un cours, mais une page d'information. Donc par exemple, si on a un système de support euh, externe, on peut très bien... À rajouter ici si je descends sur cette page insérer un lien et je peux rajouter par exemple support ici et on va mettre le support de chamilo.org donc si on trouve si on a besoin d'aide pour l'utilisation de Chamilo ou on trouve on ne sait pas comment gérer un problème on le met, la position, donc c'est ah, ça c'est les outils de base, et là, ça va être la première position. Donc ça va être pour nous ou pour les utilisateurs, euh, les nouveaux utilisateurs. On veut juste que ce soit un lien, donc on ne crée pas de contenu. On dit la même chose, suivant les langues, peut-être on ne veut pas le mettre pour toutes les langues, et on fait enregistrer. Ceci va créer un lien dans le menu, voilà, ici, et si je clique sur ce lien maintenant, je suis renvoyé automatiquement vers la page de support de Chamilo. Donc c'est assez facile de rajouter des liens dans le menu en haut. Et maintenant, pas, si je souhaite rajouter, donc on le voit ici, on peut l'éditer à nouveau ou le supprimer à n'importe quel moment. Le, c, ces liens peuvent aussi renvoyer vers une page spécifique par exemple on a l'organigramme de l'institution la, de la, de que l'on souhaite montrer donc on crée un lien organigramme cette fois-ci on ne met rien pour le lien, que ça va être une page locale et ici on crée notre organigramme structuration interne Respecte euh, l'organigramme suivant. Ah, et je rajoute ce que j'ai déjà préparé avant, l'organigramme de ma structure. Ici. OK. Donc là, c'est un peu grand. donc Je vais mettre la moitié. 12. Okay. Voilà. Et toujours la même chose, bien penser à appliquer ou à la langue que l'on souhaite ou à toutes les langues disponibles. On enregistre. Et maintenant, nous avons une nouvelle entrée qui s'appelle Organigramme. Comme on avait dit, de le mettre. En première position, il passe avant support. Et maintenant, si je vais sur cette page-là, je vois que j'ai mon organigramme qui est présenté. Voilà, ça permet de créer ses, son propre menu avec ses propres liens. Enfin, sur la page d'accueil, toujours, on, ça c'est quelque chose qui est fixe, on peut avoir des annonces spécifiques qui seraient affichées en dessous. Donc pour la gestion des annonces, c'est assez simple pour personnaliser cela. Nous allons sur euh, annonce du système. Donc toujours sur la page d'administration, dans le bloc plateforme, nous recherchons annonces du système. Ici, toujours euh, dans Jamilo, le, le petit bouton plus pour rajouter. Et euh, donc je mets et ici je vais juste mettre une photo une image donc, pour la rentrée scolaire et là de même pour les langues donc il faut bien penser à sélectionner dans quelle langue est l'annonce Qui va pouvoir voir cette annonce sur sa page d'accueil et ajouter l'annonce Je vais en rajouter une deuxième pour qu'on me l'envoie directement. Le principe du carrousel des annonces. Donc, deuxième, rentrer. je rajoute également une petite image pour que ce soit quelque chose de plus visuel pour les participants okay. et la même chose j'indique la visibilité et voilà donc j'ai mes deux mes deux annonces avec la visibilité que je peux gérer directement ici et une gestion de l'édition ou de la suppression, je reviens donc sur la page d'accueil pour vous la présenter maintenant. Voici ce que représente maintenant ma page d'accueil, donc l'édition que j'ai réalisée tout à l'heure avec en dessous les annonces du système qui passent automatiquement de l'une à l'autre ou sinon je peux utiliser ces petites flèches pour le voir. Voici, pour ce qui correspond à la page d'accueil, nous avons donc une interface qui correspond à notre style avec notre logo et nos couleurs, et une page d'accueil avec notre propre information et nos annonces spécifiques. Maintenant, je reviens à la partie d'administration, pour, on a donc mis en forme, mais il reste les informations euh, par exemple, le, dans le pied de page, les informations de qui est le responsable de la plateforme, de le titre de mon campus, comme on peut le voir ici, toutes ces informations-là, je vais pouvoir les gérer dans les paramètres de configuration de Chamilo, donc dans le bloc plateforme, autre, une autre fois. Et ici, comme on a vu tout à l'heure, il y avait la feuille de style. Maintenant, nous allons voir l'onglet plateforme. Donc, c'est les informations génériques de la plateforme. <coughs> ces informations là en premier le titre de l'institution donc ici business l'url de l'institution donc business.com le nom du portail donc comme je vous ai montré qui s'affiche ici l'url de l'institution il y a un lien vers l'institution qui peut être ajouté là dans mon style je ne l'ai pas mis généralement il se trouve ici avec le nom de l'institution le nom du portail, donc là, c'est euh, « cours en plus ligne okay. ». Ensuite, l'important, c'est l'adresse de l'administrateur de la plateforme. Car c'est lui que l'on va contacter, comme on a pu voir tout à l'heure hein, dans le pied de page ici, il y a un lien automatique vers l'administrateur de la plateforme. Donc, ici, il faut bien penser à modifier cela. Donc. Ensuite, le nom de l'administrateur, donc toujours dans le pied de page, mais qui apparaît aussi à d'autres endroits. Donc, ici, Et voilà le prénom. Voici les informations principales. Et ensuite, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, informations de l'administrateur de la plateforme, savoir si on veut qu'il soit affiché ou non dans le pied de page, ce qui correspond à la fin de la personnalisation par, le, le, par la partie en bas. Ensuite, dans le... donc ça c'est les informations génériques une, une personnalisation importante c'est de savoir dans votre organisation si vous souhaitez que les utilisateurs puissent s'inscrire eux-mêmes ou non donc je viens ici, un peu plus bas on a l'inscription oui, donc ils peuvent s'inscrire cela euh, indique qu'il y aura un lien sur le formulaire de login il y aura un lien pour indiquer inscrivez-vous, qui renverra vers la page d'inscription donc on peut l'activer, désactiver, ou seulement après approbation. Dans ce cas-là, le, le formulaire est accessible, mais l'utilisateur doit d'abord euh, attendre une validation par un des admins qui va être informé par email. Donc là, si je quitte, je ne viens plus comme admin, on a vu, c'était, euh, on avait défini l'inscription sur Oui. Donc, je vais juste enregistrer, paramètres donc ce que j'ai changé avant de quitter parce que sinon ce n'est pas pris en compte tant que je n'ai pas validé j'enregistre ces, ces changements et je vais maintenant me déconnecter pour vous permettre de voir la page d'accueil justement ici donc sur le bloc quand on est sur la page d'accueil donc on a ici l'information parce qu'on a dit que c'était visible aussi pour les non-initiés et le système d'annonce qui est présent et notre feuille de style. On a rajouté ici l'organigramme et le support, les liens euh, directs que nous avions rajoutés euh, dans le menu. Nous avons ici pour nous identifier et sinon, inscrivez-vous. Ce lien qui a été rajout, qui est mis quand on sélectionne oui et on arrive sur la page d'inscription standard. Je reviens donc maintenant, je vais me reconnecter pour suivre dans l'interface d'administration donc je reviens dans l'interface d'administration pour toujours dans le bloc plateforme avec les paramètres de configuration de Chamilo et cette fois-ci et cette fois-ci euh, je vais vous euh, montrer le, ce qu'il reste des euh, des et... valeurs ben de, de configuration. Donc, il y en a une qui est euh, pour l'administrateur de la plateforme, le téléphone, que j'ai oublié de vous montrer juste avant, mais qui n'est pas très important. Ensuite, il y a une configuration qui est importante, qui correspond à tous ces menus ici. Donc, ces menus permettent, peuvent être configurés en allant sur l'option Onglet dans l'entête. J'ai mis deux fois onglet, c'est pour ça que je ne le trouve pas. Donc, onglet dans l'entête. Voilà, cela nous présente. Donc, si en recherchant ici, on trouve directement l'option que l'on recherche pour ne pas avoir à descendre toutes les options. On voit ici, donc, les onglets onglet page d'accueil, onglet contrôle. Donc, moi, je le considère comme on n'a pas configuré le panneau de contrôle, autant ne pas le rendre accessible. L'agenda, je vais plutôt ne pas le rendre accessible et les autres si j'en ai besoin. Donc, je le garde de cette façon-là, et j'enregistre les paramètres, et de suite, on va voir ici que ça a réduit, ce qui permet d'avoir uniquement les outils sélectionnés. Enfin, une autre, une autre personnalisation qui est intéressante, c'est pour afficher une barre d'administration rapide, une barre de gestion de menu rapide en haut. Ceci peut être perturbant pour certains utilisateurs, donc il faut le manier avec euh, parcimonie. Euh, donc je vais le mettre juste pour les administrateurs pour vous montrer ce à quoi co cela correspond. Donc toujours la même chose, enregistrer les paramètres. Et voilà, ça rajoute un menu présent ici qui reste visible. Donc, bien sûr, la page d'accueil. Donc, sur toutes les pages, je vais avoir ce menu ici qui me permet d'accéder directement à des rapports aux, aux éléments les plus importants dans l'administration, les outils, les paramètres, etc. Et pour ajouter des utilisateurs des cours des sessions. Donc, ça me permet d'avoir un accès rapide aux différents éléments dont j'ai besoin. Ici, hop, je reviens sur la page d'accueil et sur les paramètres de configuration. Enfin. Le, euh, un élément important pour vous, c'est de déterminer si vous aviez besoin d'un catalogue. Donc, catalogue de cours, euh, si les apprenants peuvent avoir accès, oui ou non, au, au catalogue de cours, oui. Euh, et euh, ensuite, on peut définir euh, différentes options du catalogue, mais surtout publier le catalogue de cours, c'est pour permettre aux utilisateurs externes donc de voir le cours. Je, vous re, je vais vous remontrer après en me déconnectant que l'on voit le petit lien euh, cours sur la page, euh, page d'accueil qui permet justement d'accéder au catalogue de cours. Et si je vais sur l'option spécifique de euh, catalogue de cours et de sessions, c'est pour afficher seulement les cours ou afficher les sessions dans le catalogue ou afficher les deux. Suivant votre euh, organisation, vous souhaiteriez utiliser des cours ou des sessions, ou les deux. Donc là, j'ai mis seulement afficher les cours. Donc, si je me déconnecte, comme je vous indiquais pour vous montrer ici le lien vers voilà, le catalogue de cours donc qui est rajouté par défaut dans le menu ici et je peux ensuite avoir accès aux différents cours qui sont disponibles sur la plateforme en y entrant ou pour m'y inscrire si j'ai activé l'inscription sur les cours. Donc c'est la personnalisation générique, maintenant un autre élément qui peut être intéressant pour vous de configurer, c'est quand on voit, donc là dans le catalogue, avoir une image spécifique pour représenter vos cours ou sur la page mes cours, pouvoir également personnaliser les icônes de représentation. Par défaut, c'est un icône bleu pour les sessions et vert pour les cours, mais ça peut être intéressant pour que l'utilisateur se sente encore plus dans une dans une avec la présence de votre institution, c'est au niveau du cours de personnaliser. Donc c'est icône de cours personnalisé qu'il faut chercher, ici, et pouvoir définir icône de cours personnalisé, mettre à oui, enregistrer les paramètres, et ensuite, si je vais dans un cours, donc je vais rechercher le cours de démo, créé pour aujourd'hui pour vous montrer, donc cours de démo je rentre dans le cours et dans, donc c'est l'interface principale de, du cours avec les différents outils disponibles et nous avons un, un outil dans le bloc administration qui est paramètres dans les paramètres je peux sélectionner une image ici ajouter une image de présentation je vais donc choisir mon icône de cours personnalisé ok, ensuite je définis la partie que je souhaite garder, pour que ça corresponde bien à, au format de la plateforme je découpe, voilà, j'enregistre comme toujours et maintenant, si je je vais plutôt mettre cette image là je me suis trompé d'image en effet avec un PNG transparent ça génère une image avec un fond noir donc il vaut mieux faire attention euh, euh, au type d'image gérée que vous, avez, que vous voulez importer hum, voilà comme ça, ça se voit de façon plus jolie et hop, enregistrer les paramètres à nouveau donc ce, ceci nous permet de euh, voir dans mes cours maintenant, nous allons voir ici mon icône personnalisée pour le cours. Donc comme ça, ça permet d'identifier beaucoup plus rapidement les cours euh, qui me correspondent. De même, cela correspond dans le catalogue de cours à cours de démo. Voilà, de suite on le visualise beaucoup plus facilement. Voilà, le dernier élément que je souhaite vous présenter euh, maintenant, c'est euh, un outil pour euh, permettre de gérer le pro euh, un profil étendu des utilisateurs, donc si on souhaite avoir des champs spécifiques extra. Par exemple, on a les champs par défaut du profil, mais euh, il nous manque un euh, numéro spécifique dans l'institution où on gère un code institutionnel. Donc, le type, il y a beaucoup de types différents. Donc, ça peut être un sélecteur, ça peut être une barre déroulante avec choix multiple, des dates. On a tout un, un grand nombre de types d'éléments avec des caractères alphanumériques, A, Z. On va justement utiliser ceci pour le code institutionnel. Ensuite, l'identifiant, donc si on ne le saisit pas par défaut, il va être généré à partir du nom. Et euh, on détermine si c'est un élément visible donc, que l'utilisateur va pouvoir voir ou pas, s'il va pouvoir le modifier, non, et si on va pouvoir utiliser ce champ comme un filtre pour rechercher des utilisateurs. Donc, on va mettre oui, et on va faire Ajouter. Cela permet donc maintenant d'avoir ce champ qui apparaît ici, comme institutionnel, je peux le modifier ou le supprimer, comme dans tous les endroits. Et si maintenant je vais sur la gestion des utilisateurs, plutôt que de voir sur mon profil personnel, je vais sur la liste des utilisateurs, et si j'édite un utilisateur, donc euh, qu'il soit enseignant ou, euh, ou apprenant, le champ a été rajouté pour tous, on peut voir ici à la fin. Je ne l'ai pas rendu visible, c'est pour ça. Et donc, si je le rends visible, si je retourne sur la feuille d'administration, ici, profil, oui, il oui, Je reviens sur la liste des utilisateurs. Voilà, j'ai le code institutionnel qui apparaît ici. Et donc je peux saisir le code correspondant dans mon institution de cette personne voilà, ça permet d'avoir la gestion des informations qui sont spécifiques à votre campus pour les utilisateurs. Nous avons la même chose avec les gestions des champs pour les cours, mais également pour les sessions. Pour chacun de ces trois éléments, qu'ils soit session, cours ou utilisateurs, nous pouvons donc personnaliser les champs disponibles sur notre interface. Voilà Merci pour votre attention et j'espère que cette présentation vous a donné envie de, de personnaliser votre chamino. C'est une personnalisation assez standard et assez facile à mettre en place. Je rends donc la parole à Rudy. Merci, Nicolas, pour cette présentation de la personnalisation d'un portail Chamilo. Alors, moi, je reviens sur le début de la présentation qui a été un peu hésitante pour moi à cause d'un retour son. Le problème a été réglé assez rapidement, j'espère. Euh, donc, maintenant, avant de passer aux questions, je vais vite revenir sur cet événement Chamiluda. Donc, Chamiluda met à l'honneur les utilisateurs de Chamilo LMS un petit peu partout dans le monde, donc des institutions euh, se mettent à disposition pour organiser des petits événements qui vont faire des présentations, parler de Chamilo, etc. Donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui euh, en version francophone et donc euh, un événement que nous répéterons l'année prochaine. Alors maintenant, je vais euh, passer aux questions. Donc euh, on, on a vu euh, qu'on savait personnaliser assez en profondeur un portail Chamilo. Euh, J'ai vu des installations de Chamilo assez différentes, avec des mises en forme assez différentes. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles seraient les étapes suivantes de la personnalisation d'un portail Chamilo euh, Oui, avec plaisir. Donc, euh, le, comme nous avons vu, les, il y a beaucoup de personnalisations possibles. En premier, je vous avais montré les feuilles de style. Donc, les étapes suivantes, c'est de créer une feuille de style plus poussée, personnalisée et l'importer à votre portail comme... Euh, Indiqué lors de la présentation. Ensuite, pour pousser plus la, la, la mise en forme personnelle, Chamilo est basé sur un système de template. C'est de l'anglais pour dire modèle. Donc on a des modèles de pages pour chacune des pages qui permettent de facilement déplacer les éléments et dire en haut, je veux le bloc « administration », là, je veux le bloc euh, « utilisateur » et les liens qui sont dedans. Et tout ça, c'est basé, ce n'est pas directement dans le code, mais un système de modèle de page qui va être rempli par l'utilisateur. Donc, ces modèles peuvent être modifiés, mais là, il faut, un, il faut avoir accès au euh, fichiers modèle de la plateforme. Mais c'est une personnalisation beaucoup plus poussée qui serait, qui est possible plus avant. Ensuite, avec ce même système de modèle, nous avons également les euh, emails qui sont envoyés par la plateforme où l'on peut définir un en-tête et un pied de page personnalisés. Enfin, la dernière personnalisation qui est souvent faite et qui est possible, c'est au niveau de l'outil cours qui va être le plus utilisé par euh, les participants. Et pour avoir des icônes sur, on a vu à un moment sur la page d'accueil du cours, il y a de nombreux outils disponibles. On peut personnaliser chaque icône de chacun des outils et donc avoir une interface qui corresponde totalement à votre institution. Donc, euh, j'en profite pour vous indiquer que euh, Business peut vous accompagner pour euh, réaliser tout ça, euh, toute cette personnalisation avancée, euh, ou vous pouvez le faire vous directement, sans problème, avec toute la documentation qui, est, à, qui accompagne Chamilo. Allez, merci beaucoup, Nicolas. Euh, oui, voilà, on, on, on en revient parce que j'avais un, euh, un petit peu raté le début. Donc, euh, vous êtes chef de projet pour Business. Donc, c'est un événement qui est organisé conjointement par Business, fournisseur officiel de la solution e Chamilo LMS et par l'association Chamilo. Alors, euh, vous pouvez un peu nous parler de votre rôle au sein de, en tant que chef de projet de, au sein de Business? Oui, au sein de Business, je m'occupe de la gestion des projets pour les clients. Donc, c'est des structures de toute taille et qui peuvent être institutionnelles ou professionnelles, des entreprises professionnelles, qui mettent en place une plateforme d'apprentissage. Donc, pour leur gestion interne ou pour fournir des formations à leurs, à leurs utilisateurs. Donc, je m'occupe de du, depuis l'amont du projet la, la définition du cadre du projet avec les clients jusqu'à la réalisation finale en accompagnement les développements puis tout ce qui est le support aux, euh, de haut niveau pour accompagner jusqu'à l'utilisation euh, approfondie du euh, de la plateforme ok et eh bien merci beaucoup merci beaucoup pour ces explications euh... Voilà, on aura encore une intervention cet après-midi par euh, M. Yannick Warnier, donc qui est président de l'association de Chamilo et directeur technique euh, du groupe Business, et qui, parce que j'ai remarqué que vous avez fait une présentation sur euh, la version 1.11 euh, de Chamilo. Exactement, oui. Et donc, lui va, va donc euh, nous expliquer les différences entre Chamilo 1.10 et, et Chamilo 1.11, donc les nouveautés et euh, la différence entre ces deux portails. Puisque c'est la petite actualité, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on passe maintenant à une version 1.11 de Chamilo avec quelques nouveautés quelques surprises aussi. Très bien, bah merci beaucoup. Et, et donc à, à ce soir, en fin de journée, à 4 heures À 16 16h oui. Et on pourra revoir ces présentations sur la chaîne YouTube de, de Business et je donnerai toutes les informations tout à l'heure et même sur la page ici de, de Google. Voilà, alors je vous remercie et je souhaite à tout le monde une excellente journée. Au revoir Nicolas. Au revoir.